On est 7 milliards et demi d'êtres humains sur la Terre. Imagine qu'on se tienne tous côte à côte, l'un à côté de l'autre, comme ça. Et puis on ferait des rangées, l'une derrière l'autre, pour faire un carré. Et bien ce carré, il mesurerait 86 km de côté. Ouais, l'humanité complète tiendrait dans une région de France ou une petite partie de la Suisse. Tu peux vérifier, 86 km, c'est 86 000 mètres. Et 86 000 fois 86 000, c'est à peu près 7 milliards et demi. Et donc ça tu es capable de pourrir ça.